Notre voix lecture, bien dans le livre 1 Corinthiens, chapitre 13. 1 Corinthiens, chapitre 13. Quand je parlerai de l'un des hommes et des anges, si je n'ai pas d'amour, je suis, je n'ai rien qui les hommes, aucune cymbale qui me Et quand j'aurai le don de prophétie,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 est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se manque point, il ne semble point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt. Il ne rit point, il ne sonne point. point de mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il voit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne peut jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. Se La connaissance sera abolie car nous connaissons et nos parties et nous prophétisons en Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant,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 Maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est la foi. Parole ah oui, du Seigneur. L'Éternel me dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors je lui ferai une aide semblable à lui. Ainsi, que chacun est sa femme et que chaque femme est son mari. Voilà cet après-midi tout ce qui amène la présence de la sœur Roselot et le frère au reine cet après-midi. crainte de l'éternel et à cause du salut. C'est bien-aimés. Ils disent non à la prostitution. Ils disent non au concubinage. Mais ils réclament le mariage que Dieu a institué. Est-ce que les chrétiens de l'Assemblée peuvent applaudir le Seigneur pour cette bonne vie seul le qui Merci. Même si le monde invisible de Satan y a pas pour profaner l'institution, il n'y a pas de ça sales à vous de faire. Les affaires aujourd'hui, il y a apprendu pour défendre femmes mariées. Il y a demandé pour deux garçons mariés. Il y a demandé pour adultes avec des mineurs mariés. Tout ça, c'est attaque, mon déviseur de Satan, contre cette énorme institution qui est le mariage. On nous dit merci Seigneur. Merci, Seigneur. On nous dit merci Seigneur. Merci, Seigneur. La vérité à présent, la sœur Ousmane et le frère Aurèle, qui est capable de nous à la gloire de Dieu. Tout de suite, après la dernière publication de l'ordre, village là nous avons interrogé l'Assemblée, nous avons demandé est-ce que eu, nous qui pas gagné un empêchement légal à ce que la cérémonie déroulé de pas joindre aucune proposition du côté de l'Assemblée. Maintenant, c'est le tour du couple fiancé jusqu'à présent. Nous allons attendre position positions eux, même si vous voyez, vous chichez choc, vous tirez à 8 épingles. Nous allons attendre Qui ça vous dit, après vous dire, concernant la présence ici Généralement, il a dit les femmes d'abord. Mais de toute il y a une exception. C'est le masculin qui va pouvoir d'abord répondre aux interrogations et ensuite la sœur oui. Roseland. Demandez-moi à à vous mettre nous attention qui parfaite parce que ça ne va pas là, il est très sérieux. Frère Morel, sœur Roseland, nous oui. allons répondre en présence du grand conseil en présence de tout leader spirituel qui est là, toute, toute parole, toute assemblée, nous allons répondre à l'interrogation. Ça, nous allons répondre, nous allons réclamer jusqu'à la mort ou jusqu'à la vie. Nous ne pouvons pas nous changer de parole. Comme chrétien, nous allons nous la parole de Dieu dit... Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute, rien parle. Donc, moi, je nous dans quelques secondes avant de commencer pour nous réfléchir rapidement sur les postes que nous parlons. Parce que la parole de Dieu dit que les malheurs dans ça, des pièges dans ça, pour le monde qui va prendre un engagement sacré à la légère. Il a dit, prenez un engagement, c'est de à la réfléchir. Et bien, chers amis. Frère, vous voulez la salle Oh Dieu bénisse. Oh Dieu bénisse. Oh Dieu Ok. Vous l'avez avec moi Avec Jésus. Vous allez répondre pour nous quelques questions. Pour la loi de Dieu et pour bénédiction oui. par. Oui. Yes. Devant le Seigneur Jésus et devant son église, devant toute assemblée là Est-ce qu'on peut pas nous qui sommes venus faire de nous à On va Mais je ne sais pas ça parlons de la vraie même vraie vraie vraie vraie vraie vraie vraie vraie vraie vraie vraie il va comprendre qu'il s'en à sa des vie de faire la la vie faire la vie de ça la faire de faire la faire la vie va faire la faire la de faire dire faire Oui. ça C'est mieux. Il est dans est un bon paquet de titre, c'est -ce -ce -ce Oui. vous tout, ça, ça non. le frère, le, le conseiller conjugal a la femme. L'éthique, c'est 25% de tes gains, ma fille. Vous êtes au 25%. Vous vivez au 25%. D'accord hein? <rire> oh. Qu'est-ce qu'on fait pour essayer Pas des fois, mais à saison, on va. fois. OK Est-ce qu'on peut au nom de Jésus pour sortir avec 25% des gains de tes Est-ce que vous les en sous-là, ou ben, C'est pas pression pour recevoir. Leader, leader, ça dit, pasteur, l'île de parole, l'île d'entourage, hein, qui fait courir une âme, Non, pasteur. Non. C'est pas mon sac qui fait ce soir ça vous souhaite qui font courir une Non, pasteur. Allez, nous dire, vous êtes là. Et pas nous trois, là. Non. Pas nous deux. Ça, ça, va, ça, va, ça va, va OK. Voilà. Tiens. Frère, Auré, puisqu'on au dit que nous sommes qui mène nous là à midi pour combien de temps vous vivrez pour cet engagement ça Pour la Jésus-Étournée. Pour la jésus il dit frère, on est dans la vieillesse. Il va croire dans la mort. Et la vie jusqu'à ce que Jésus retourne nous chercher. tout le va tous. Tout le monde va tous. Où la Fait Auré. Yes. Est-ce qu'on est es d'accord Après, on a fait un engagement, ça. Pour eux-mêmes se gens avec tout l'esprit, tout le cœur et tout le corps. Avec Jésus-Christ. Que vous d'accord, mon frère, pour respecter, pour honorer, pour prendre soin, pour bâtir protection et un besoin. Avec Jésus, oui. fait, vous pasteur. Vous d'accord, pour faire tout ça des dépend de vous pour vieux heureuse. Avec Jésus, pasteur. Oui, d'accord, fille, nous, fille, marie avec pour faire un jet en termes romantiques, toujours notre en fille fait, existe sur la terre, après Jésus-Christ, Pasteur. Pour d'abord, pour garder fidélité à elle, dans le temps, dans le temps de après Jésus-Christ, Pasteur, okay. que le Seigneur, pour un acte de ton engagement, donc tu accordes la grâce nécessaire pour prouver ton intégrité face à ces engagements. Que Que vous le vous Que vous Le voyage hein? oui, va ah, être débuté cet après-midi entre frères et, frères et soeurs de soeur. Je vous ai déjà bon oui, voyage. Mais... En présence du comseur, en présence de tous les leaders spirituels. En présent il parents pas et cette assez Est-ce qu'on peut pas dire qu'ils sont bien fait à la... ah. <rire> ouais, ouais, ouais. Je ah, ah, ah, mais... oui. oui. oui. oui. so, Vous la de C'est est-ce que vous les malgré votre là c'est pas pression pour te recevoir ni de pasteur, ni de parole, ni de entourage. Non, pasteur. C'est ma question. Ok. Bon, on va dire ça qui nous là. Oui. Non, on dire quoi ça qui mène Je vous dis que vous êtes en pile de la Bible, vous êtes en pile de la parole de Dieu. Voilà. Sauve-toi. Est-ce que vous êtes d'accord Après que le cérémonie a été terminée, vous soumettez-vous à faire Auré comme époux, comme mari, je n'ai plus de ça. Oui, parce oui, oui. que là, avez Jésus. D'accord, vous souvenez-vous à Oui, oui. oui. Okay. Vous Jésus pour honte Non, vous pas Jésus parce que je avez Jésus honte. moi. Ok. Ou d'abord, ou d'abord, après cérémonie, lien, une fois qu'il y a en épouse de Foël, vous avez toute affection, toute compréhension, toute douceur, toute tendresse, tout soin que Dieu exigeait. Le pasteur a bien Jésus a fait toute sa règle. La reconstruction n'était pas faite. Et le dépôt, et le temps fait. Ah, so, vous pouvez vous même tout le bagage nette, net pouvez vous faire. Chers vous d'abord, vous respectez, même si vous n'êtes pas riche, mais comme chrétien, comme mari, vous respectez. Pour faire sentir, sentir que nous un roi, pour faire sentir que nous ayons un époux tout le côté rasé Oui, avec Jésus. Pour d'abord vous supportez la bonté dans la pauvreté Oui, avec Jésus. Pour d'abord, une fois que vous avez un tel engagement pour respecter pour demeurer fidèle à la vie jusqu'à la mort ou jusqu'au retour de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Oui, oui, oui, oui. avec Jésus. Par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Que le Seigneur de sa grâce t'accorde la capacité nécessaire pour marcher fidèlement dans cet engagement pour sa gloire et pour votre propre bénéficiaire. Merci, la soirée. La de la vie. Levez-vous, Balancé. On va réaliser son victoire. Allons célébrer victoire ensemble. nous célébrer victoire. Et la célébrer, les les le allons célébrer, nous victoires. célébrer, nous célébrer, nous allons célébrer, célébrer, nous allons allons célébrer, nous célébrer, nous allons célébrer, Amen. C'est le dévouement de la vie. Allez, allez, fais-moi balancer, mon moi balancer, fais-moi Yahweh. Yahweh. Yahweh. ta Yeah.